Pour les prévisions quotidiennes, lundi, la Lune sera dans les poissons, votre dixième maison. Et les plus chanceux seront les poissons, scorpions, Cancer, les moins chanceux, Bélier et Sagittaire. Et vous, vous êtes ici, cher Gémeaux. Donc, la Lune est dans votre dixième maison. Les énergies de cette journée unira vos pensées à vos sentiments alors vous deviendrez très facilement susceptible d'être attaché à des personnes, des lieux, des lieux ou des souvenirs. Vous serez nostalgique et des vieux souvenirs refont surface pour vous rendre émotionnel, triste ou heureux dépendamment des souvenirs. Les choses qui ne vous intéressent pas seront loin d'être parmi vos préoccupations. Les tensions pourraient déclencher une anxiété émotionnelle et conduire à des sautes d'humeur rapides. C'est pour cela que euh, vous devriez rester à l'écart des conflits, des tensions et des confrontations. Mardi et mercredi pour le Québec, mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, et une nouvelle lune aura lieu dans ce signe. Pour euh, ce que signifie la nouvelle lune pour vous, je vous invite à consulter les prévisions mensuelles du mois de mars. J'ai parlé de la nouvelle lune en détail dans ces prévisions mensuelles. Donc, la lune sera dans le bélier, et les plus chanceux seront Bélier, Sagittaire, Lion. Les moins chanceux, les Taureaux. Et vous, vous êtes ici, cher Gémeaux. Donc, la Lune sera dans votre onzième maison. Une période amicale durant laquelle vous pourriez vous faire des nouveaux amis ou des nouvelles connaissances qui seront fort utiles pour votre carrière ou dans un voyage que vous planifieriez ou des simples amis ou compagnons dans des activités aidant à élever votre spiritualité. Bref, une période plaisante, calme et productive. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le taureau, votre douzième maison. Les plus chanceux seront les taureaux, capricornes et vierges, et les moins chanceux, et je me note mon excuse, c'est vous, chers Gémeaux. Donc, la lune est dans votre douzième maison. Quelques irritations, surtout au niveau de votre foyer ou avec les membres de votre famille, pourraient s'imposer. Votre tolérance laisserait un peu à désirer. C'est pour cela que vous devriez éviter les confrontations et les conflits. Encore une fois, je répète ça pour vous. Et utilisez cette période pour planifier et faire des exercices de relaxation si possible. Il pourrait aider beaucoup. Mais aussi, patientez, les prochaines journées seront formidables pour vous. Dimanche et lundi pour le Québec. Et dimanche, lundi et mardi AM pour l'Europe. La lune sera dans votre signe, dans le Gémeaux.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 Si vous étiez célibataire, vous pourriez avoir des bons et des doux rapports sociaux avec les amis. Une belle fin de semaine à en profiter au maximum. Par contre, je répète euh, le même avertissement de la semaine passée. La conjonction de Mars et Pluton m'inquiète toujours. Donc, Durant cette semaine aussi, s'il vous plaît, soyez prudents au niveau de vos activités physiques en manipulant les objets pointus, les couteaux, en travaillant avec le feu, en opérant une machine lourde, en conduisant votre voiture. Donc, soyez prudents s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez commentez et surtout partagez s'il vous plaît.